De lui sanctionner plusieurs magistrats ou bien, dans le vétime du VA, lui, faire, lui reconduit plusieurs magistrats. Nous connaît depuis de la justice en Haïti, c'est pour la première fois la justice aussi décriée comme ça. Donc je dis à la, je pense que ces SPJ font un bel travail ces SPJ font activité pour redorer, bloison. Si des magistrats qui ne pas d'accord, avec décision, ils eux, ont eux, eux, considéré qu'ils sont honnêtes, ils le crédit, ils doivent écrire et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de vidéo ça. Et j'ai comme vous dire, c'est toujours un plaisir pour moi pour me ça avec vous. Tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune dans vidéo, c'est profiter d'abonner à la même chose si pour vous faire ça. Et pas oublier d'activer 5 cloches de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que est postée sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même qui vous faites ça. La même. Parce que vous êtes intelligent ou pas vous voulez perdre des prochaines vidéos. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. De sanctionner plusieurs magistrats ou bien dans le vétin lui faire, lui reconduit plusieurs magistrats. Moi, c'est quoi un magistrat Sans ça, nous connaît jodi dans le bureau de qui est le bureau des organisations de défense des droits humains. Nous connaissons depuis de la justice en Haïti c'est pour la première fois la justice aussi décrier comme ça. Même avec création de CSPJ. Pour la première fois, la justice décrit comme ça. Si force ça, CSPJ ce fait, c'est un coup de Green ou la dans l'océan par rapport à la crise fondamentale qu a qui a ravagé. Justice haïtienne qui est une justice pourrie. Ça t'a fait dire qui ça. Moi-même, avocat, à la fois coordonnateur BODDH, nous connaissons un peu juge juges qui ont un cabinet d'avocats, pour qu'on ait un devant un juge sur tout le dossier de l'Alpédé. Corruption ravagée appareil judiciaire. Tout ça, dit, ce que juge dit sous magistrature, sans parler de nos cas individuel, Tout ça, c'est correct. Juge qui a volé les termes, c'est vrai. Juge qui pris l'argent en bas pour corrompre l'appareil judiciaire, c'est vrai. Nous avons nous un dossier qui est plus lourd, qui est plus lourd, parce que décision CSPJ est pour un... Je dis parce que nous avons un dossier qui n'est pas tout sous la magistrature. Nous avons un vetting, nous avons un vetting sous la magistratur. magistrature. Son magistrature pourrie, son magistrature qui est fermée. Pour recycler des trois graines qui sont pour la justice capable d'inspirer l'intérêt, la volonté de la population. Donc je dis à la... Moi pense que CSPJ a fait un bel travail, CSPJ a fait une activité pour redorer, blason. Si les magistrats qui ne pas d'accord avec la décision, ils considéré que sont honnête, ils sont crédibles, ils doivent écrire, preuve ben, ben, ben, contraire. y a Ils ont joué, CSPJ répond. Est Mais, ils ne sont pas de ça. Mais, 95% eu, moins de dossiers, ils ont eu. Vetting par nous, nos majorités magistrats. Je vous cite. Je dit tout. Ah ne sais pas si vous Non, 50 juges corrompus à participer. La magistrature a pourri. Et nous n'avons pas qu'à compter sur la magistrature pour nous gérer l'impunité dans le pays. Imaginez, vous avez 4 milliards de dollars dans le pays. Ou pas quand je nos qui est à ramasser comme ça pour nous faire développement. Au contraire, nous pas voler l'État, qui volent les codes là. Nous avons sous-doué les le magistrats pour voler l'argent. Pendant ce temps, charger les gens qui sont illégalement dans la prison, détention préventive prolongée, On cherche un les ou pas qu'à jouer. Et moi, mes avocats, je dis la vérité. Il y a gens qui sont dans prison là, pour demander, pour dossier à passer dans le paquet, passer devant juge. juges. Il faut que pile l'argent dans mon pour sortir, pour mon le juge naturel oui. Est-ce que le est CSPJ de certifier le commissaire gouvernement Parce que moi, Jacques un cas c'est ce qui va arriver à ouais, Bédois, pas... ça, là, pouvoir, ça. Ma, pas... Madou, ouais. mais l'air de la commission, on lui l'air de la commission pour, pour, pour, pour le commissaire gouvernement. CSPJ, le ministère a consulté le CSPJ. Parce que le ministère n'a pas d'expertise pour, pour faire, faire vêtement. Mais je dis non, SPJ à la CSPJ c'est SPJ qui n'a pas fait ça. Oui, oui, oui, oui. Mais c'est le SPJ qui a des moyens, qui a des outils pour faire vétir. Ok, il y a un dossier à aller dans la magistrature. Et c'est ça qui permet de faire Les installation. Là, vous avez installé ou bien vous avez désigné les gens comme magistrats dans le paquet. Vous avez un dossier avec le SPJ. Donc, je dis à la SA, c'est SPJ, pas bon. Moi-même, ce n'est pas là pour poser problème de le SPJ. CSPG a des limites. CSPG a pas joué au rôle pour te jouer pour solutionner la crise pour de tuer judiciaire. -er. Il a juste évité plus loin, il a éviter oui. évité des dégâts, oui. nous d'accord. Mais ces a son ouais. mal nécessaire. Et -il? il faut faire là-haut faut nous louer, féliciter, il faut faire Si haut Si a pai. un gaffe, nous ne sommes capables de corriger. Gafio Mais en grande partie, qu'on a pas de si magistrat qui euh, n'a pas de Et ce n'est pas juste si quantité de ça a eu qui pourri dans le système, chargé encore, force mm -hmm. ce PSPJ continue ce travail-là. Au moins, a... la justice-là espéré. Corruption Corruption. Bien, ma moi je moi suis avocat stagiaire, moi je suis Plusieurs femmes, moins de clients qui des pénitentiaires nationaux. Chaque fois qu'on a fait une extraction, les demandent de l'argent pour faire ça. Et parce que moi-même, moi, je suis déjà dans le secteur de l'asile, mais regardez l'image. Je connais, je n'ai pas de chance. Mais l'autre avocat qui vient ben, me pas c'est un juge naturel. Pour qui ça C'est parce que des situations sont magistrature magistrature avec pénitencier national. Donc sécurité, monde. La vie monde, droit pour le monde de justice, vient de nos marchandages, vient de nos marchandises, qui fait détention préventive prolongée. Lila, j'ai dit à pile monde, ils dans en prison innocemment, il y a fait 10 ans, ils ne sont pas juge naturellement. Okay. Et que Jodi à la, malgré président pour des cassations, président CSPGA, maintenant il y une audience pour nous faire une proposition de okay. la pour aider à résoudre le dossier préventif, détention préventive prolongée. Même communauté internationale, là. Garder un documents pour résoudre le problème de détention préventive prolongée, ils ne disent pas l'argent. Ils disent plus de policiers, à des groupes qui ne peuvent pas résoudre le problème. Alors que nous avons un document qui est des pays scandinaves qui ont été retirés innocents dans la prison pour quitter le vacabond, les criminels pour pou, pou mettre en prison. En Haïti, qui ça a fait Voler, assassins, c'est eux-mêmes qui mettent les gens dans la prison. C'est eux qui mettent les gens dans la prison. Donc, nous sommes de renverser l'état des choses, vacables dans la prison, nous sorti. en prison nous <accelerated> ça, le pour vous nous arrêter dehors. D'après Ça, c'est bâtonné qu pour qu'il fasse travailler. Coup de balle, ça fait beaucoup de choses. Nous va voir faire beaucoup de choses. tout on vous tout partout pour confiance tout partout pour confiance dans système judiciaire. Juge qui va faire papier, tout le monde doit que le peuple dit, nous faisons justice la confiance, pas qu'à faire justice sans confiance. Est-ce que vous juste pour vous-même C'est pour tout le monde, vous mettez dossier, tout le monde dehors. même si vous avez un CSPJ, si dossier c'est pour nous accepter de dénoncer et pour ça la presse là tout. Nous pensons que nous-mêmes nous avons dénoncé, fait parole, parler. Pour les gens qui va sont dans le CSTG pour ne pas remplacer dans l'État. Nous avons parlé du jour pour nous, mais étant donné qu qu que nous avons un en tant qu'avocat, et nous-mêmes en tant qu'avocat, c'est que nous estimons que ce sont des décisions loyales. Raison laxisme, médiocrité et incompétence, corruption, c'est des piliers dans le système qui pourraient le système. Donc, aujourd'hui, nous pensons que automatiquement, que CSP y a un travail à la fin qui pour permettre de garder épuré le système ou une boule. Mais cependant, nous souhaitons que CSPJ, ce c'est pas une question de amis qui a de tout. C'est-à-dire, mettre juge dehors, ben, fond de tête pour créer espace à tout C'est ça que nous souhaitait. Et nous-mêmes, comme jeunes avocats, nous avons dénoncé. Mais si c'est réellement son travail, cohérence qu'on a fait, nous d'accord pour lui. Au contraire, je vous dis à la, le niveau système dans c'est la, laxisme, incompétence, corruption, malhonnêteté ensemble de juges et commissaires du gouvernement dans le système pour Bon, question politique là, c'est notre bagage. Question influence politique, ça a système dans le net. Parce que les chef, chefs, ils ont un juge, ils ont un commissaire du gouvernement. Ok? Donc, ils ont fait, il fait ça au même système. Dans. Et lorsque ils ont un niveau ça, nous même qu'au niveau avocat tu là. nous une difficulté nous mêmes pour nous travailler, pour nous fonctionner. Parce que nous faisons partie de quoi Et nous saluons décision décisions. Nous seulement souhaitons que ce ne pas des décisions qui prend pour mettre une de, dehors remplacer par tes amis, ou bien, metter, ou bien refuter immoral, refuter corrupteur, refuter et, et, et, laxiste pour remplacer par d'autres... <rire> Pas d'autres ignorants, pas d'autres médiocres, c'est seulement ça que nous souhaitons. En ce moment, il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Oui. Okay. Oui. C'est ça que le système justice, pour vous rappeler, d'après vous, qui fait la peine il y plus comme ça dans le système. Ok, pour vous dire, c'est que dans toute société, c'est le droit qui mène la société, pas la politique. Et ça fait après la France, et nous avons un système juridique romano-germanique que nous copions sur la France. Donc c'est presque la même pratique. Il y a des différences là, seulement par rapport avec la vérité organe système. Mais c'est le même système. Et nous pensons que, à force que la n'a pas annoncé la politique qui mène le droit, ce n'est pas le droit qui mène la politique qui fait tout ça. Mais nous pensons que, réellement, nous gagnons des hommes et des femmes cohérents, capables réorienter ainsi sur les sur au campé. Les gens leur loi, de ont Il n'y a pas ont et pas gens qui avons sanctionné, mais c'est la loi qui a sanctionné. Nous avons seulement gagné acteurs qui ont fait le système de marché. Parce que l'on dit le système d'institution, c'est les gens qui ont mané, sans sentiment, mais avec le boussole. Parce que chaque institution a gagné, a gagné régler, a gagné loi qui a fait le fonctionner. Donc, autant de fois que nous n'avons pas gagné les gens qui et qui vient dans tête l'État, qui, <laughs> qui occupe le poste de l'État, nous avons gagné un modèle de justice. Je venais de mourir par un justice, je venais de la Donc nous voulons divorcer la bagaille. Avant les gars à monter, pour le diriger, lycée, salvée, le fait. Quelle loi, depuis loi pas bon pour lui pas appliquer, l'appliquer telle loi, tel loi bon pour lui, il faut finir par exemple Mais pour finir avec ces modèles, le mode qui n'a pas choisi, avec le mode de pensée, avec la jeunesse, et pour nous finir à la pratique, pas seulement dans ce MJC-là, mais dans toute institution étatique là. Merci. Je vous présenter un bilan par la presse, toute activité KTPS fait avec perspective Yo depuis que KTPS est lancé comme conseil de transition le 16 octobre 2022. Je rappelle que KTPS, son sigle qui signifie conseil transition peuple souverain. La TPS a contexte, nos que un pile acteurs politiques qui ne pas une pour résoudre la crise Même le gouvernement reconnaît que il n'est pas capable pour résoudre la crise, il est relais international pour faire intervention militaire et puis pour venir appuyer pour gérer l'État. Eh bien, organisation société civile, parti politique, plusieurs départements de réunis. Ils ont décidé le 16 octobre de créer ktbs -là, parce que ont réuni ensemble des citoyens, des patriotes qui sont capables de résoudre la crise-là sans nous pas prendre en occupation étrangère. Et que les patriotes, ils ont porté comme garant, ils ont comme citoyens pour aider les pays à résoudre une série de problèmes majeurs qui sont là, Notamment, notamment... Créer conditions pour un consensus national, côté nous réunions diaspora, nous une force politique, nous une société civile, nous réunions acteurs politiques, pour nous capables de monter un exécutif bicéphale qui est un président de la République qui a toute fonction présidentielle ni, avec un premier ministre qui n'est premier ministre Ariel Henry, ou l'autre premier ministre qui est capable de gérer le pays. Eh bien, Président, ça, avec gouvernement, ça, il y a des mandats. Premièrement, résoudre le problème de sécurité dans le pays. Deuxièmement, remettre le peuple haïtien comme diaspora à en dollars, remettre les haïtiens comme la, en dollars parce que Les secteur privé et l'État qui ont dollars, ils ne peuvent pas servir le pays, ils ne pas la population. Ils ne à gagner pour le peuple. Troisièmement, Résoudre le problème d'instabilité politique chronique chaque année avec élections frauduleuses qui fait dans le pays, à faire une élection crédible pour que ce soit monde honnête, un monde légitime qui prend tête l'État. Oh. Quatrièmement, intervenir pour résoudre le problème grand ou misé qui a ravagé quartier populaire pour populations population capable râler, aller capable c'est entre autres motif qui fait que le a été créé. Et nous et toutes les tentatives qu'on a faites pour commencer à réussir ou bien réunir l'autre groupe pour faire transition qui ne correspond à des itérateurs avec intérêt fondamental de la population. C'est ça que nous pas jamais installé, ils n'ont pas jamais metté l'autre groupe politique pour faire transition sans nous tenir compte de nous dans le KTPS, parce que le KTPS représente 90% de la population haïtienne. Nous représentons intérêt intérêts fondamentaux. Papa ici avec des revendications qui ne sont pas politiciennes, mais revendications politiques, revendications sociales, revendications économiques, qui sont capables de faire Haïti sortir dans la crise d'instabilité et de politique et économique. Nous l'adons. Objectif conférence de la conférence. Nous sommes prêts pour nous répondre à la question. Nous avons deux membres de la TPS qui sont là, ensemble avec moi-même, qui capable Répondre aux questions dans la mesure où nous posons des questions. Quand on a commencé à parler des bilans, qui bilan C'est temps que nous Bilan avec Jérémy Dupé qui s'est bam TAPS, tabanou TTPS, qui bilan qui s'est réalisé. Bon, non, 4 TPS là. Bon, va le résumer ça. résumer ça. on va le résumer, Oui, Je résumer, s'il vous plaît. résumer. c'est vais résumer. Je vais c'est c'est Jérémy C'est Depuis lancement nous euh, responsabilité pour rencontrer avec des groupes des groupes humains et, et différents accords qui ont déjà existé euh, et secteur religieux et organisation de femmes et associations médias universités partis politiques avec et différents et membres de la société civile là et avec même des, des acteurs internationaux qui impliqués directement dans en là. Et nous avons déjà cité avec l'accord euh, louisiane Et nous citons tout avec les membres et compromis historiques. Nous sommes déjà avec l'initiative euh, euh, et, et, initiative, si, si, citoyenne pour une sortie de crise. Même, et nous sommes rencontré tout avec et accord tête ensemble pour, pour sauver Haiti comme ça et nous, nous avons parlé avec et de l'autre accord et avec des groupes et politiques et groupes politiques tout et de l'autre personnalité politique et des partis politiques qui pas qui pas part, fait partie d'aucun accord que à partir de que nous allons nous jusqu'à faire mois ça pour nous citer avec eux. et entre autres c'est c'est c'est que, que, que nous disent à sans sans, sans, sans compter des organisations et organisations populaires organisations organisation sociaux professionnelles que nous citons et, et, et, et, et tout, nous, nous, nous continuons à parler avec et des groupes qui eux-mêmes tout qui contactent nous pour venir avec eux et, et pour le moment, c'est vos et c'est vos que nous nous attendons. Est-ce que ça presque mis nos place avec tout ça que vous constatez Nous avons déjà suivi des rapport de la part du gouvernement, des rapports intéressants. Et d'ailleurs, nous y a plus de à avancer. Nous avons Moi, quand j'ai publié le journal nous j'ai parlé de l'ensemble des partis politiques régionaux Et on avons parlé d'un qu'il qui a avancé quelques Le même si juste, les jours qui ont organisation, la bien plus que ça le Gou gouvernement gagne tout, y a tout appareil l'état, toute force et et, et toute force l'état, force répressive, force organisationnelle l'état nous. C'est normal pour, pour, pour, pour sens que à avancer. Mais si avancer. Mais si Mais si c'était vrai que vous avez avancé dans Jean penser à installer. OK, c'est parce que je connais, c'est parce que je pas avancer sans majorité sans KTPS sans KTPS et de l'autre groupe tout il y a de et, et de l'autre groupe de l'autre parti politique qui pas aligné dans aucun accord qui est très important en crise là ça veut dire que oui il y a un cas où il y a semblance que nous-mêmes il y, y a avancé mais mais hein? Jusqu'à présent, il y a de gros discussions y a faites en dedans, même conseil, ça, et même accord que le a, parce que, par contre, les problématiques, parce que c'est un conseil de consultation libre. Et, PMA, Ariel Henry, pas obligé de si si il dit quoi que ce soit. Cependant, nous-mêmes, nous, nous optons pour le gouvernement de deux, deux consensus, qui est un bicéphale, avec un président qui a, qui a joué tout le rôle ni comme président, qui ne fait un premier ministre qui est le même qui justice, est justice, c'est le même qui parlement, est parlement, c'est le même qui est exécutif, et avec le premier ministre, le premier ministre qui part à Ariel Henry et qui cavine et lui-même qui a vendu le comme premier ministre qui a pris la responsabilité urgent que le pays a gagné, à savoir problème de sécurité, problème de et et problème de Gangou qui a ravagé mon nom. Alors, si moment. Alors, nous, nous, nous, nous, proposition nous, nous, nous, proposition là, de nous, nous déjà, nous soumets déjà, soumets. Ouais, nous déjà oui. ouais, pas qu'un refus. C'est tellement de refus, le gouvernement va marcher sans ensemble de propositions. Yo. Qui fait proposition KTPS Qui proposition KTPS fait Nous baptisons, nous pas dire que nous directement dans la valle à diriger l'État. Nous disons toute force vive le pays, tout acteur politique yo, pour nous chiter, j'ai consensus. Ce n'est pas un consensus large. T'as des KTPSA, t'as acteur. Sans ça, on ne peut pas résoudre ça. De Deuxième élément le gouvernement s'est battu tenir compte de lui, pas qu'à le jour de c'est question, c'est question de sécurité. Alors, que nous, maintenant, quand TPS, nous prenons sécurité, nous avons même l'État là-dedans, nous avons mis l'acteur économique, nous avons mis l'acteur politique là-dedans. Et que si nous pouvons refaire, ça, nous résoudre c'est ça, ou nous moyens pendant qu'on a renforcer la police, on a renforcé renforcer toute force répressive légale, dans le pays. Le gouvernement n'a pas de solution à ça. -yo. Donc, le gouvernement dit, il y a une vague, sous proposition de Si vous êtes capable de faire la proposition de la TPS, vous avez monté le gouvernement déjà. Soit vous te monté le sans nous, soit vous a monté HCT sans nous, vous n'êtes pas capable. Heureusement, nous-mêmes, sur activité inclusive Nous ne Nous pas dit que nous avons 90% de peuples avec nous. Nous ne pouvons pas rentrer dans la pour nous. Nous disons que la présence nous, ce n'est pas qu'il y ait des acteurs qui sont capables de résoudre la crise. Il pas quitter y dehors des qui de pour nous résoudre la crise-là. Non seulement Chita avec eux, mais satisfaire les revendications fondamentales de la population haïtienne. Alors, pas de moune qui a fini résoudre la crise-là qu'on y a là. la transition, je dis sans ne pas tenir compte de ces éléments fondamentaux à même de juguler, de résoudre, de résorber la crise que le pays a connue. je dis là. Alors, peut-être l'État, mais est-ce que la population va accepter ça C'est là Et, je ne pas de aller à compte de lui. Moi, même je suis un acteur politique de vieille date, moi, je pile une leçons, depuis comment c'est tout les Jean-Claude du Le chef d'État, dans le pays, l'hypothèque d'État, cest n'y a pas date pour sortie, l'affaire Mahona qui va sortir, des solutions haïtiennes. Des solutions haïtiennes. Si vous voulez, il n'y a pas leçon, il y a une solution haïtienne. Il y a une solution haïtienne à la crise là. Et que le moment de la crise là, le moment pour Ariel qui te pouvoir arriver déjà là. Le moment arriver, C'est normal, il a besoin de faire tout ce qui qu'il la là. Mais le moment crise, Parce qu'il n'a pas arrivé vers un passe là. Il faut que Ariel date pour sortir. Et date pour sortir, il faut que son gouvernement légitime. Et le gouvernement légitime pour le météo n'a pas qu'à faire avec Ariel. Ariel sont imitants dans la crise là. Il ne peuvent pas contribuer à résoudre la crise-là. Donc, il faut quitter le pouvoir pour l'élection libre qu'à faire, pour la transition qu'à a avec les gens il n'y pas de faire transition avec les gens qui est incapable. Il n'y a pas qu'à faire transition avec les gouvernement qui n'est pa pas crédible, qui ne inspirent confiance, ou pas qu'à faire transition avec. Si, Ariel, je ne sais pas bah, si tu as groupe de tête d'État parlé dans l'élection avec elle. Mais je dis à la transition, il faut être avec le monde qui crédite, il faut être avec le qui représente l'aspiration avec la revendication fondamentale de la population, parmi eux, l'insécurité, parmi eux, la vie chère, parmi eux, l'instabilité politique, là, quand nous la pour nous sortir là-dedans, pour nous, on l'État qui baille espoir à la population. Vous parlez des solutions haïtiennes, s'il va quitter le de de pouvoir. Nous avons le président Jovenel Moïse. Nous avons demandé, nous avons arrivé, nous avons été arrivés. Est-ce qu'il y a des gens des solutions à avoir parlé Non, nous avons parlé des solutions haïtiennes depuis 1990. Duvalier était là dans le groupe de Macaques. Peuple à vous, il Ah ok. Peuple à vous, il Duvalier. Il est là, le groupe de Macaque. Prosper Avril était général dans l'armée. Nous recevons des chutages qui mettent dehors. Il chef d'État doit a une porte de sortie. D'après être yon une date pour sortir. Mais Ariel, je vois le président, premier ministre, chef de la justice, chef du Parlement, en même temps qu'il a tout le pouvoir, ça a là, il n'y a pas de date pour sortir. Et puis dans tout le marronage avec ACTA, avec... si nous avons pas de qui dans ACTA, nous n'avons pas de volonté pour le premier ministre d'en sortir là. Et que c'est la seule proposition qu'a qui va même épargner acteurs qui contribuent à CTA pour nous mettre au chit à tout, pour nous jouer nos solutions à crise là. Ça peut okay. ça arrive, c'est le Et voilà, c'est là qu'on pense à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être écouté à la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier abonnez-vous à la chaîne pour que si vous avez fait ça. Et activez la cloche notification pour recevoir une notifications de chaque vidéo que nous postée sur le chaîne. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour toujours recommander vidéo. Merci. N'oubliez pas de croiser dans la prochaine vidéo. Ciao.